Bonjour et Rolling Stone et Péridotite. Les dernières tempêtes de sable que nous avons subies ont sérieusement endommagé le revêtement de béton de nos dômes. Il s'effrite facilement et cela met en danger la santé de chacun d'entre nous. Si nous n'avons plus de protection contre les rayons cosmiques mutagènes, nous devrons abandonner la base. Nous devons refaire ce revêtement grâce à nos imprimantes béton 3D autonomes. Il semble que le sable utilisé pour faire le béton n'était pas de bonne qualité. Le sable de désert est un désastre pour faire un béton résistant. Votre mission est de trouver un site proche de la base pour y prélever le sable de bonne qualité. Un expert sur Terre pourra vous assister, Greg Ollit. Ah, au passage, un panneau de verre du dôme du réservoir d'eau est à remplacer depuis plus d'une année martienne. Jean Grenage peut en fabriquer un nouveau avec son imprimante 3D spéciale. Il faut lui fournir un sable d'une grande pureté. Essayez de voir comment vous pourriez l'aider. Ceci est un ordre pour mission.